Aujourd'hui, Open Biofabric s'est installé à la Tenturie. Petite visite de notre atelier éphémère où les explorateurs de l'hôtel Pasteur passent nous rendre visite. Voici quelques échantillons de fibres de cellulose bactérienne déshydratées produites par nos souches de kombucha avec des pièces plus ou moins épaisses et on oublie avec différentes techniques notre guide des teintures. Nous essayons de produire au maximum nos propres colorants. Un respire équipé d'une caméra pour créer des time de croissance de scobie. Quelques fioles de colorants produits à partir de pétales de fleurs. La recette de base pour produire son tissu soi-même avec son lien dans la description. Les fameuses souches de kombucha. Elles sont contenues dans un bocal hermétique pour faciliter le voyage. Un peu de matériel de récupération d'un hôpital pour faire des prélèvements et le microscope réalisé grâce à la documentation Vous Retrouvez son lien dans la description. Voici quelques échantillons de SCOBY ennobliés à la découpeuse laser chez FrenchMaker. Ici, ce sont des échantillons ennobliés grâce à la chaleur ou teintés. Alors ceci est un Kikeg, un fût de bière en plastique à usage unique. Nous l'avons récupéré pour le transformer en bac de culture pour les SCOBY. Et enfin, un peu de matériel pour faciliter la production de tissus et la mettre en valeur. Tua.